Le, le dépistage, c'était un moment dur hein, dont on se souviendra toute notre vie. Euh, mais ce qu'on retient surtout, c'est que c'est toutes les chances que ça lui donne d'être aujourd'hui en bonne santé Je m'appelle Juliette, je suis la maman d'Agathe qui a 5 ans et demi. Euh, Agathe avait euh, un mois, donc euh, à sa naissance, elle avait eu le test de Guthrie à la maternité, la petite goutte de sang et puis euh, c'était le 31 mai, ça faisait une petite semaine qu'on était un peu inquiets sur sa non prise de poids depuis sa naissance, donc on avait euh, échangé avec euh, notre médecin traitant, avec une pédiatre et puis on a reçu un coup de fil de de Flandre qui nous demandait euh, de venir dès le lendemain avec le papa. Euh, pour vérifier euh, un test pour lequel ils avaient un doute. Voilà et euh c'est là qu'on a appris qu'ils avaient un test sur la mucoviscidose. Cet appel a été un choc, hein, puisqu'on pensait que, que, que tout allait bien. Même si elle prenait pas de poids pour nous, elle allait, elle allait bien. Euh, un, un vrai choc. Euh, si elle nous est tombée sur la tête, on s'attendait pas du tout à ça. Le lendemain, on s'est présenté à Jeanne de Flandre, où là, on était, euh, on était accueillis par l'équipe médicale. Qui, euh, bah, qui a été d'une grande douceur, qui a été euh, vraiment très, euh, très gentille. Ils ont dû lui faire un test pour confirmer le, le diagnostic. Euh, et là, ce test n'a pas été concluant parce qu'elle était trop chétive encore. Euh, et puis finalement, ils nous ont quand même euh, reçus euh, avec la psychologue Donc, du CRCM, c'est le Centre de Ressources et de Compétences de la Mucoviscidose, qu'on a découvert par la suite, pour nous expliquer qu'ils nous confirmaient qu'Agathe avait la mucoviscidose et qu'ils allaient nous aider dans cette dure épreuve. On a été euh, tout de suite donc, reçus par le médecin euh, donc, euh, référent de notre, donc, de notre CRCM à Jeanne-de-Flandre qui euh, était accompagné d'une psychologue euh, donc pour, voilà, pour nous expliquer ce qu'était cette maladie puisqu'on la connaissait Très peu, très, enfin voilà, très mal en tout cas sur euh, ce qu'elle impliquait au quotidien. Et ils ont tout de suite mis en place la prise en charge médicale et, euh, et de tous les aspects de la maladie, puisque ce n'est pas euh, voilà, qu'une prise en charge purement, purement médicale. Donc tout de suite, euh, ils, nous, ils lui ont fait prendre donc, des médicaments qui l'ont aidé à grossir. Donc ça, ça a été le, le début du combat, le premier... Euh, euh, première étape du combat, dès ce rendez-vous, euh, elle a eu une prise en charge médicamenteuse qui lui a permis de prendre, je crois, 300 grammes en, en quelques jours. Et ensuite, on a eu des rendez-vous toutes les semaines ou, ou deux fois par semaine pendant le premier mois ben, pour voir tous les aspects euh, relatifs à la maladie. Donc La semaine suivante euh, a été mise en place la kinésithérapie respiratoire. Donc L'hôpital nous a aidé à trouver une kiné qui était spécialiste euh, sur cette pathologie et en kiné respiratoire. Euh, qui est toujours la même, qui suit Agathe aujourd'hui. Hein, ça fait euh, cinq ans et demi qu'on a, euh, qu a la même kiné. Euh, ensuite, on a eu euh, des briefings sur les règles d'hygiène qu'imposait la maladie. Donc, ça, c'était une des choses les plus euh, difficiles parce que c'est là qu'on a compris que notre vie serait plus jamais la même et qu'elle serait pas la même que celle des autres parents. Mais que ces précautions, elles serviraient à avoir une petite poulette en pleine santé, en pleine forme, qui garderait des poumons euh, au top jusqu'à ce qu'on trouve un super traitement donc on a eu euh, voilà des échanges aussi avec la, la psychologue une diététicienne euh, avec les infirmières euh, voilà vraiment avec une équipe dédiée à la maladie hyper compétente hyper à l'écoute voilà et la même équipe depuis le depuis le début donc ça ça aide aussi à avoir cette prise en charge avec des gens en qui on a confiance. Le dépistage comme ça, alors qu'Agathe avait un mois, ça a permis de dépister une maladie alors qu'elle ne se voyait pas encore, qu'elle n'avait qu encore aucun effet important sur la santé d'Agathe, et tout de suite de mettre en place un traitement et les bonnes règles de vie pour euh, avoir, euh, la faire grandir le mieux possible et qu'elle puisse euh, voilà, s'épanouir comme, comme n'importe quel enfant. Le, le dépistage, c'était un moment euh, dur hein, dont on se souviendra toute notre vie. Euh, mais ce qu'on retient surtout, c'est que c'est toutes les chances que ça lui donne d'être aujourd'hui en bonne santé. Voilà, à 5 ans et demi, la plupart des gens qui la connaissent ne savent même pas qu'elle a une maladie. Euh, voilà, ça se voit pas. Euh, et tout ça, c'est grâce à tout le travail de l'équipe médicale et que... Que eux nous ont appris pour la garder en bonne santé donc ça c'est on est très très reconnaissant de cette prise en charge très précoce on n'a pas eu besoin d'attendre qu'elle ait des, des poumons abîmés qu'elle ait euh, voilà qu'elle ait des gros symptômes pour pouvoir euh, agir tout de suite donc ça on est très reconnaissant là-dessus alors le, le dépistage à la maternité c'est un, un petit examen qui semble anodin ah, vraiment voilà une coupe de sang qui vient du talon et qui permet mais qui permet tellement de choses importantes après pour la prise en charge le plus précocement possible d'une maladie qui se voit même pas si on fait pas ce dépistage donc c'est vraiment important de le, de le faire et il faut vraiment voir les chances que ça va donner à l'enfant plus tard bah, de pouvoir grandir correctement